Saviez-vous que 80% des handicaps surviennent au cours de la vie Je ne le savais pas et ce constat m'effraie, ça veut dire que moi aussi, je pourrais, dans un accident, perdre un bras ou une jambe demain. Ça veut dire que mon quotidien, à moi aussi, il pourrait basculer du jour au lendemain. Est-ce que je pourrais encore me laver Est-ce que je pourrais encore travailler Est-ce que je pourrais encore prendre ma femme et mes enfants dans les bras Cette réalité m'effraie, mais en voyant Laurent, je me rends compte qu'avec les bons ajustements, on peut réaliser tant de choses, même avec un handicap. Lui, par exemple, il a perdu ses deux jambes il y a 20 ans et pourtant il participe à des courses de cartes Et il est bien meilleur que moi. Cap 48, c'est un ensemble de personnes qui se démènent pour secouer les esprits et financer des projets qui aident des personnes victimes d'un accident à vivre avec les handicap. Nous aussi, on a voulu agir. Alors, on a créé le team carte 48 qui va participer au 24 heures karting de Corchamp. En nous faisant parrainer, on souhaite récolter 5 000 euros. Revez ce défi avec nous. Faites un don. Faites un don. Faites un don. Faites un don Faites un don